Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de rester fidèles à NanaFM. Il sonne 7h18 à Lomé. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le débat. Le Togo a présenté il y a un peu plus d'un mois, plus précisément le 31 octobre dernier à Genève, son rapport au titre du deuxième cycle de l'examen périodique universel EPU. C'était devant le Conseil des droits de l'homme et sur les 133 recommandations formulées à l'endroit du Togo au précédent rapport, les progrès enregistrés n'ont pas pleinement satisfait les pays membres qui ont formulé de nouvelles recommandations pour le renforcement des droits de l'homme au Togo. Alors ce matin, nous nous interrogeons en quoi l'examen périodique universel EPU contribue-t-il à faire avancer les droits de l'homme au Togo et pour en parler, nous sommes avec Jean-Claude Vignoli, directeur de l'UPR Info, une ONG suisse. Bonjour Monsieur Vignoli. Bonjour. Euh, avec Josiane Nyandé, également du CACIT, le collectif des associations de lutte contre l'impunité au Togo. Bonjour Josiane Nyandé. Bonjour. Le débat se fera également avec vos auditeurs qui pouvaient réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM. Et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 22 52 47 79... Ou le 91 09 71 71 avec Stan Teko à la mise en onde, Je suis Antoine Afanou. En quoi l'examen périodique universel contribue-t-il à faire avancer les droits de l'homme au Togo C'est le thème du jour. D'abord, Claude Vignoli. Dans un premier temps, vous allez nous faire connaître un peu plus l'UPR Info. De quelle organisation s'agit-il concrètement Il s'agit d'une organisation dont les quartiers généraux sont à Genève, avec des bureaux à Nairobi et à Bangkok dont l'objectif est d'utiliser l'examen périodique universel pour faire avancer de manière concrète les droits humains dans tous les pays du monde. Ça veut dire que concrètement, votre ONG n'intervient que sur l'examen périodique universel et les droits de l'homme Voilà, mais l'examen périodique universel étant extrêmement large, ça, ça, ça nous donne la possibilité de travailler sur tous les droits humains. Alors l'examen périodique universel, on en a pas parlé depuis un certain nombre d'années, mais concrètement, pour ceux qui l'ignorent encore, qu'est-ce que c'est alors, l'examen périodique universel, c'est un examen qui a lieu de manière périodique, donc tous les cinq ans, à Genève. Et la communauté internationale dans son ensemble a la possibilité de formuler des recommandations pour améliorer la situation des droits humains euh, à tout pays qui est examiné. Et chaque pays est examiné cinq ans, euh, aussi bien les, les îles Seychelles euh, que la Chine ou les États-Unis. Cela veut dire autant les pays en voie de développement que l'Occident. Absolument, Donc, parce que s'il si, si, si y a bien quelque chose qui a prouvé l'examen périodique universel, c'est que tous les pays de la planète font face à un défi en matière de droits humains. Alors, Josiane Nyandé, vous, vous êtes togolaise, ce n'est pas le cas de Jean-Claude Vignoli, ouais. qui est suisse, je le rappelle. Au <coughs> dernier examen périodique universel passé par le Togo, vous avez participé justement à ce processus un peu. Comment est-ce que cela s'est passé je vais revenir sur l'examen périodique universel pour dire, comme l'a dit mon collègue Jean-Claude, que c'est un processus d'évaluation entre pays, entre États membres des Nations Unies, où les pays se font des recommandations pour l'évolution de la situation des droits de l'homme dans les États. Donc le Togo également a participé à ce processus, a reçu des recommandations. Déjà, le, le premier passage du Togo, c'était en 2011, où euh, nous avons reçu 133 recommandations, vous le rappeliez tout à l'heure, qui ont été mises en œuvre. Et euh, à ce second passage, donc, le, Togo a produit, le gouvernement togolais a produit un rapport donc, pour faire le point sur la mise en œuvre de ces recommandations. Qu'est-ce qui a été réalisé, qu'est-ce qui est en cours et qu'est-ce qui n'a pas été réalisé du tout donc, pour voir un peu de 2011 à 2016, quelle est l'évolution sur le plan euh, des droits humains dans le pays. Donc, euh, et cette année, encore, des recommandations ont été formulées. Mais dans le processus, vous avez dit, nous avons, oui, j'ai participé euh, personnellement avec d'autres collègues de la société civile à, à, à ce processus. J'espère, euh, je crois que M. Vignoli va revenir là-dessus en parlant de, du processus même de l'EPU à titre d'organisation de la société civile, parce qu'il est permis aux OSC de participer aux précessions, et même à la session. Mais le lieu où les OSC peuvent directement interagir, c'est lors de la précession. Donc en amont, ils rédigent des rapports alternatifs. Il y a le rapport du gouvernement, certes pour faire le point sur euh, la réalisation des recommandations, la mise en œuvre des recommandations et des le rapport de alternatif de la société civile pour euh, faire également euh, euh, le point sur la mise en œuvre des recommandations et proposer de nouvelles recommandations à l'endroit euh, du, du pays. Donc ce rapport alternatif… C -c Cela veut dire que les examinateurs, si on peut les appeler ainsi, ont… Deux versions euh, de la situation des droits de l'homme dans le pays. Justement. Ils ont deux versions pour voir quand même, est-ce que euh, c'est est réel Est-ce que ce que euh, le gouvernement dit, est-ce que c'est réel La société civile le voit de la même façon, les organisations de défense des droits de l'homme. Est-ce qu'ils ont la même perception de l'évolution Maintenant, qu'est-ce qui a changé Quels sont les défis qui demeurent Donc ces rapports euh, alternatifs permettent permettent de faire cette euh, comparaison-là. Ensuite, il participe à la précession pour euh, présenter officiellement le, le rapport alternatif à des missions diplomatiques qui sont à Genève. Et euh, euh, après avoir présenté ce rapport-là, il propose des, des, des recommandations à formuler lors de, de la grande session euh, entre États. Je vais m'arrêter là, monsieur Pour le moment. Le, sur le temps de rappeler détails. à ceux qui nous rejoignent qu'ils écoutent Nana FM et dans le débat. Aujourd'hui, nous sommes avec Jean-Claude Vignoli, il est le directeur de l'ONG UPR Info, une ONG suisse, et Josiane Nyandé du collectif des associations de lutte contre l'impunité au Togo, en train de nous interroger en quoi l'examen périodique universel contribue-t-il à faire avancer les droits de l'homme au Togo. Alors, avant de donner la parole à Jean-Claude Vignoli, Josiane Nyandé, euh, au dernier passage du Togo à l'EPU, quelles sont les recommandations principales, les recommandations qui ont été faites et qui peuvent être en lien direct avec la vie de la population. Ok, je voudrais euh, d'abord dire que les recommandations formulées euh, sont euh, faites souvent sur des, des catégories de droits, si je peux le dire ainsi. Donc il y a des recommandations relatives aux droits civils et politiques, donc tout ce qui. Euh, euh, concernent euh, les, les droits, euh, les questions de torture, par exemple, les conditions de détention, tout ce qui concerne l'administration de la justice, comment l'améliorer, tout ce qui concerne le, le fonctionnement de la Commission nationale des droits des humains. Donc, un peu, la euh, liberté d'expression. Justement, dans, donc, dans cette catégorie des droits civils euh, et politiques, c'est un peu ces, ces questions euh, qui s'y retrouvent. On a euh, la catégorie des droits économiques et socioculturels euh, qui, qui sont formulés également, tout ce qui est relatif au développement, tout ce qui est relatif aux questions économiques, donc les, le droit des femmes, euh, le, le droit des enfants, les, le, les, les groupes vulnérables, les personnes handicapées, euh, la, la question des LGBT. Donc c'est un peu euh, sur ces thématiques-là que euh, les recommandations sont formulées et le Togo a reçu des, des recommandations dans tous ces types de, de, de, de groupes, donc des, des, des, des groupes des, des thématiques, comment on les appelle, donc sur les questions de torture, il y a eu des, des recommandations sur les, les conditions de détention, il y en a eu, donc sur le fonctionnement de la CNDH, oui sur le droit des femmes, euh, les, les violences faites aux femmes, les pratiques coutumières préjudiciables aux femmes, euh, sur le droit des enfants, la traite des enfants, beaucoup vulnérables. Euh, on est revenu sur la question de, de LGBT, qui avait déjà, les recommandations avaient déjà été formulées en 2011, sont revenues, le, le, la ratification du statut de Rome. Donc c'est un peu les exemples de, de, de les recommandations, recommandations qui ont été, qui ont été formulées, formulées, euh, formulées à l'endroit du Togo. Alors, euh, Jean-Claude Vignoli, euh, le Togo, il y a, Quatre ans ou cinq ans a eu 133 recommandations. Pour un pays comme la Suisse, par exemple, les recommandations sont au nombre de combien pour qu'on puisse essayer de faire une sorte de comparaison Alors, Je pense qu'il faut prendre avec beaucoup de précaution le nombre de recommandations. Le nombre de recommandations ne reflète pas la situation en matière de droits humains d'un pays. Euh, si le Togo a reçu plus de recommandations lors du, euh, du deuxième examen, c'est simplement parce que le Togo est devenu un pays plus visible sur la scène internationale, il a été membre du, euh, du Conseil des droits de l'homme, et euh, après tout c'est un système politique puisque des états font des recommandations à d'autres états, et euh, donc il y a beaucoup de politique autour euh, de cette question de, de, de droits humains. Donc, le Togo a reçu plus de recommandations, mais ce n'est pas, et là je, je tiens à le préciser, ce n'est pas parce qu'il y a eu euh, une détérioration des droits humains dans ce pays, c'est simplement le processus qui commence à être beaucoup plus visible, il y a plus de participants, et par la force des choses, les pays reçoivent plus de recommandations. Mmh. Maintenant, j'aimerais aussi euh, préciser autre chose. C'est la première fois dans un mécanisme euh, international de droits humains que la société civile a, a, a pleinement, le droit de participer. La société civile togolaise s'est organisée au mois de mars pour soumettre des rapports pour l'examen périodique universel. La société civile est venue à Genève un mois avant l'examen périodique universel du Togo pour rencontrer la communauté internationale, les diplomates qui étaient à Genève. C'est notre organisation qui a organisé d'ailleurs ce type de rencontre qu'elle fait non pas seulement sur le Togo mais sur tous les pays de la planète. Et je tiens aussi à souligner euh, l'expertise, la, euh, la connaissance des, de, de la situation euh, euh, des, euh, des ONG togolaises parce qu'elles ont représenté avec brio euh, la, euh, la, euh, les problèmes que, que, que, auxquels fait face euh, la population togolaise. Je tiens aussi à souligner l'ouverture du gouvernement. Le gouvernement a été euh, représenté euh, presque au plus haut niveau, puisqu'on a eu euh, le ministre de la Justice et euh, Garde des qui est venu défendre le rapport euh, togolais euh, à Genève. Et il nous a fait aussi euh, l'honneur récemment euh, d'ouvrir euh, euh, euh, un atelier de trois jours pour euh, les OSC. Alors, tout juste au lendemain de la présentation de ce rapport et des recommandations qui ont suivi à l'endroit du Togo, dans plusieurs journaux, la une, ça a été encore des recommandations pour le tiroir. Votre ONG, est-ce que vous agissez également sur le post-examen C'est-à-dire, est-ce que vous veillez à ce que les recommandations qui sont formulées à l'endroit des pays fassent quand même l'objet d'un certain travail On le fait depuis, depuis assez récemment, ça fait, ça fait seulement deux ans qu'on soutient la société civile et les gouvernements dans la mise en œuvre des recommandations. Euh, je suis ici euh, au Togo avec beaucoup de plaisir, il faut le dire en plus, euh, pour, euh, pour, euh, pour soutenir euh, la société civile, pour qu'elle puisse s'approprier ce qu'est l'examen périodique universel, pour qu'elle puisse réfléchir sur comment on va concrètement accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre des recommandations. Il faut je... dire que la mise en œuvre des recommandations n'est pas la tâche exclusive du gouvernement. Les ONG peuvent y participer également en tout cas faire un plaidoyer Les, les textes sont très clairs là-dessus. Le, le gouvernement a la responsabilité principale de la mise en œuvre des recommandations. Ce qui veut dire que la société civile a un rôle secondaire euh, par défaut. Mais effectivement, euh, le, le, le rôle principal est choix au gouvernement. Donc euh, tout l'objectif de l'examen périodique universel, c'est de réfléchir euh, sur, euh, sur des pistes, sur des solutions pour, euh, pour accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre. La, la société civile a un rôle de veille, déjà, de, de vérifier qu qu'est-ce qu qui se fait concrètement, mais aussi, et ça c'est la, la, la grande nouveauté, on va dire, de l'examen périodique universel, proposer des solutions concrètes pour la mise en œuvre des recommandations. Il sonne maintenant 7h30 à l'écoute de Nana FM et vous, auditeurs, pouvez prendre vos téléphones et composer le 22 52 47 79. Ou le 91 09 71 71 pour participer à ce débat. En quoi l'examen périodique universel EPU contribue-t-il à faire avancer les droits de l'homme au Togo C'est le thème du jour. Le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM. Alors Josiane Nyandé, actuellement au Togo, euh, les enseignants sont en grève. les élèves sont dans la rue. Euh, on peut dire que l'éducation souffre. Euh, Qu'est-ce que le PU peut changer à cela, le PU et ses recommandations Là, nous sommes dans un peu de, de, du concret. Oui, dans le, dans le concret, mais avant de répondre à, à cette question, permettez-moi de revenir sur la question du nombre des recommandations reçues. Et oui, c'est vrai que la plupart, quand ils ont entendu qu'en 2011, le Togo a eu 133, 133. recommandations, et qu'en 2016, ils en ont eu 195, ils se sont dit « Non !» On a chuté. Il y a eu plus de violations de droits de l'homme. Mais pour, comme l'a dit M. Vignoli, expliquer qu'en fait, ce n'est pas le nombre de recommandations qui, qui pose problème. Parce que pour chaque état, la marge, c'est entre 200, donc 200 recommandations à formuler à chaque état. Donc on est quand même dans la marge. Et quand vous prenez une thématique, quand plusieurs états formulent des recommandations sur la seule thématique, donc, ça fait, sur la question de, de la torture, il y a une seule recommandation qui dit qu'il faut incriminer la torture et que. 10 ou 12 pays en parlent, ça fait 12 recommandations. Mais c'est rien que sur la thématique de la torture. Ce qui fait qu'en termes de nombre, vous voyez qu'il y a plusieurs recommandations. Mais quand vous lisez, vous sentez qu'il y a des recommandations qui se ressemblent en réalité. Mais c'est juste parce qu'ils ont été formulés par plusieurs pays et qu'il faut le mettre. C'est important de mettre les pays qui ont formulé la recommandation. Donc c'est pour ça que dans la liste des recommandations, vous voyez qu'il y a plus de recommandations, mais la plupart portent sur le, les même, sujet. le, le même sujet. Mm -hmm. Donc c'est la précision que je voudrais euh, apporter. Alors le droit à l'éducation. Le, le, droit, le droit à l'éducation. Euh, euh, quand je, je disais tout à l'heure que pour les, les, les questions euh, euh, relatives euh, à, à, à l'éducation, des, des, des recommandations qui rentrent dans ce sens aussi. Donc, le système éducatif. Donc, pour la, la, la, la mise en œuvre, le système de, de, de l'examen périodique universel, c'est vrai que euh, c'est un système où les États euh, s'évaluent entre eux. Mais quand même, euh, je me dis que euh, la plupart des, des États et le Togo, comme ils sont partis à cet examen et savent qu'ils doivent aller rendre des comptes à travers les rapports qu'ils produisent, ils essayent quand même de réaliser un certain nombre de choses pour qu'on dise « oui, je suis un État modèle ». Donc, sur les questions de, de, de, de l'éducation, c'est vrai, il y a des recommandations qui y sont. Et que si euh, l'État ne, ne réalise pas ou ne met pas en œuvre ces types de recommandations, ça veut dire que quand tu vas se retrouver euh, non, à l'examen prochain, c'est des recommandations qui vont revenir. Et quand des, des, les mêmes recommandations reviennent, ça pose un problème au pays qui est examiné. Ça veut dire que des recommandations sont faites, mais... Les, le, le pays ne le respecte pas, mais pas ce qui, des voies pour les justement, pour, pour, pour le respecter. Donc au plan international, c'est pas bien vu. Mais dire que euh, si euh, le, le Togo ne les met pas en œuvre, il n'y a pas un système de, de, de, de, de, de, de, de sanctions dans le mm -hmm. système de l'EPU. C'est cela justement que regrette Marcel Chalman sur la page Facebook de Nana FM. Il dit que l'examen périodique universel contribue forcément à l'avancée des droits de l'homme au Togo, dans le sens où les gouvernants essaient d'adopter quelques rares textes qui confortent les droits de l'homme pour euh, rédiger un rapport qui leur donne une bonne image. Cependant, euh, notre souhait, écrit-il, est critique, et que les recommandations de l'EPU soient contraignantes et que les auteurs reconnus de barbarie ou d'actions qui vont à l'encontre des droits de l'homme soient poursuivis, euh, jugés et punis. Euh, une réaction à cela, Jean-Claude Vignoli Oui, euh, là-dessus, il faut être très clair. Euh, L'examen périodique universel a, a pour particularité également d'être basé sur le volontariat. On y participe ou on n'y participe pas. Il se trouve que tous les états de la planète euh, euh, ont été examinés, pas une fois, mais deux fois euh, au cours de ces dix dernières années. Donc déjà, rien que sur la participation, on peut dire que ça marche. Mais évidemment, pour monsieur et madame tout le monde, on ne veut pas seulement de la participation, on veut que les choses elles avancent. Et on a, on a publié une étude il y, a de, il y a deux ans de cela, démontrant qu'une recommandation sur deux était suivie d'effet alors qu'on n'avait même pas terminé le cycle de 5 ans. Donc je pense que c'était une première bonne nouvelle. Une deuxième bonne nouvelle, c'est que ça marche particulièrement bien en Afrique. Donc au Togo plus particulièrement, puisque c'est ce qui va intéresser vos auditeurs, euh, le Togo faisait, euh, faisait figure d'état totalement engagé dans l'examen périodique universel. Alors bien sûr, tout le monde euh, euh, va avoir euh, différents éléments qu'il va mettre en avant, on n'a pas avancé sur ci, on ne va pas avancer su, sur ça, mais lorsqu'on est dans les droits humains, on est dans une problématique extrêmement complexe qui touche absolument toutes les couches de la société et, euh, et certaines personnes vont voir euh, la situation s'améliorer, d'autres pas. Euh, c'est une réalité qui est, euh, qui, est, qui est propre à tous les pays et euh, tout ce qu'on peut dire c'est qu'il faut la volonté politique de l'État d'avancer. Ça c'est une première chose. Et on arrive à la sécuriser à travers l'examen périodique universel, puisque les États viennent se, viennent se présenter, acceptent quand même une grande partie des recommandations. Ça a été le cas du Togo qui a accepté plus de 80% des recommandations reçues, ce qui est quand même un, un, un chiffre au-dessus de la moyenne dans, dans, dans ce domaine. Euh, maintenant, il faut évidemment passer euh, aujourd'hui à, à l'action et c'est pour cela que le rôle de la société civile est essentiel. La société civile doit reconnaître les progrès qui ont été euh, réalisés dans ce pays, mais en même temps accompagner pour que le gouvernement corrige... Euh, ce qui mérite d'être corrigé et là aussi j'apporte une autre précision c'est que la communauté internationale non seulement elle peut faire ses suggestions d'amélioration ses recommandations comme on les appelle mais aussi accompagner financièrement, politiquement, techniquement euh, le Togo dans ses euh, démarches pour améliorer euh, la situation mais comme vous le voyez si on n'a pas la volonté politique du pays euh, d'avancer dans cette, euh, dans cette euh, matière, rien ne peut être fait. Et il y a certains pays sur, euh, sur le continent africain où effectivement les, les dirigeants euh, vont juste venir à Genève et vont oublier l'examen périodique universel euh, durant cinq ans. Ce n'est pas le cas du Togo, on peut le déjà euh, le souligner ici. Il y a une véritable volonté politique de la part euh, de, des gouvernants euh, d'utiliser le PU pour avancer les choses. Mais maintenant, la société civile doit veiller à ce, ce que ces mots se traduisent en actes et, euh, et euh, c'est pour cela qu'on a organisé durant durant trois jours une grande rencontre avec une cinquantaine d'ONG pour discuter de comment est-ce qu'on peut soutenir le gouvernement euh, accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre des recommandations. Alors que je... je voudrais euh, oui, apporter à, à, aussi, allez -y, allez -y. Dans, vous savez qu'en droit international euh, le, les règles au plan international, sont souvent confrontés à la question de la souveraineté des États. Donc quand on parle de volontaires, d'États volontaires pour participer à l'EPU, toute la question se retrouve là, la souveraineté des États. Donc du coup, euh, l'EPU ne, ne peut pas prévoir des sanctions pour des États qui euh, y viennent volontairement. Donc, et puis, la matérialisation de ces sanctions, ça va se faire comment Il y a toute la question euh, derrière sur comment ça va s'organiser tout ça. Donc, sanctionner, c'est pas euh, la, la, la logique première, mais c'est juste que pour être euh, un État modèle, être cité parmi les États modèles, il faut quand même faire un effort pour améliorer la situation des droits humains. Et puis, nous, les États sont en relation diplomatique. Imaginez qu'un État vous fait des recommandations, vous avez des relations diplomatiques, des relations économiques avec ces États-là, et qu'ils euh, vous font des recommandations sur les droits de l'homme que vous ne respectez pas. Donc l'État peut prendre des dispositions pour ne plus vous apporter son aide parce que sur les questions des droits humains, il vous a apporté des recommandations que vous ne respectez pas. Donc il y a tout ce mécanisme qui permet quand même euh, que euh, les, les, les États euh, sont parfois contraints de réaliser un certain nombre de choses quand même. Ils sont contraints d'une manière ou d'une autre à le faire sans forcément passer par des sanctions directes. Alors s'il y a une chose que plusieurs habitants ont l'habitude de reprocher au gouvernement togolais, c'est le manque de volonté. Jean-Claude Vignoli a décelé une certaine bonne volonté de la part de nos dirigeants à aller vers le respect des droits de l'homme. Vous vivez également cette volonté, Josiane Yandé Une volonté à participer à l'EPU-8, oui, parce qu'en 2011, le Togo avait déjà participé a bien suivi toutes les étapes, donc les rapports à mi-parcours. Donc le Togo était au rendez-vous durant ces cinq ans jusqu'à ce second passage vu la délégation qui est allée encore la dernière fois, les discussions et tout, il y a quand même une volonté qui est montrée, maintenant dans la réalité, euh, euh, c'est pas, pas toujours le cas, il faut, il faut le souligner donc sur des questions par exemple de l'impunité, nous nous travaillons sur les questions de l'impunité au, au CACIT euh, euh, en 2011 on a fait des recommandations, en 2016 les recommandations elles demeurent donc on ne peut pas dire oui, il y a la volonté certes de participer mais dans la mise en œuvre il y a certaines questions qui n'évoluent pas, il faut qu'on qu'on le dise clairement, la question de torture par contre ont quand même connu des évolutions, on l'a reconnu cette année, qu'il y a eu au plan euh, euh, les, de, de, de, de, de, des tests, qu'il y a eu des évolutions sur, sur l'incrimination de la torture, l'imprescindibilité et euh, le, le, la, la mission de mécanisme de, de prévention de la torture qui a été confiée à la CNDH. C'est bon, mais sur l'indépendance de la CNDH, la mise, mais les, la mise à disposition des moyens nécessaires pour garantir cette indépendance et un, un, un bon travail, un travail efficace au niveau de la CNDH, il y a encore des questions il y a encore à se poser des questions sur les conditions de, de, de détention il y a encore des problèmes et, et les détenus ne euh, ils, ils mangent pas trois fois par jour, le minimum c'est deux fois par jour, donc ils ne mangent qu'une seule fois euh, les, la surpopulation carcérale y est, même avec la construction de la prison de Palimé, elle n'a pas résolu euh, tous les problèmes, même cette prison risque d'être sur, sur, surpeuplée euh, euh, d'ici peu donc du coup, il y, y a des problèmes qui demeurent quand même, c'est vrai qu'il y a la volonté de participer au processus et c'est ce que M. Vignoli vient de démontrer Mais sur le terrain, euh, pour la mise en œuvre, c'est pour ça qu'il faut que les OSC travaillent accompagne le gouvernement par des actions de plaidoyer leur rappelle à chaque fois qu'il faut mettre en œuvre des recommandations qui ont été reçues pour que pendant les cinq ans que le gouvernement ne se repose pas et que la cinquième année, sachant que euh, dans deux mois, il faut aller à l'EPU, commence à réaliser des choses. Donc il faut une pression sur tout le processus des OEC. Et c'est justement pour ça que cet atelier a été euh, organisé pour euh, valider un plan de suivi de, de la mise en œuvre des recommandations et que ce travail se fasse en synergie, pour qu'il euh, y ait une mise en œuvre effective des recommandations formulées. Alors nous rappelons à ceux qui nous écoutent euh, sur Nana FM euh, qu'en ce débat du. Vendredi 9 décembre 2016, nous sommes avec Jean-Claude Vignoli, directeur de l'UPR Info une ONG Suisse et Josiane Nyandé euh, du CACIT, le collectif des associations de lutte contre l'impunité au Togo, en train de nous interroger. En quoi l'examen périodique universel contribue-t-il à faire avancer les droits de l'homme au Togo Et vos auditeurs pouvez composer le 22 52 47 79 ou le 91-09-71-71 pour y participer, le 22-52-47-79, ou le 91-09-71-71. Vos -71. réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana NanaFM. Akwete Kankwe, justement sur cette page, estime que si ceux qui pilotent euh, le projet lié à l'EPU sont sincères et sérieux dans leur rapport, cela peut vraiment contribuer à faire avancer les droits de l'homme dans le pays Vous partagez cet avis, Jean-Claude Vignoli Alors déjà, euh, qui pilote le l'EPU C'est la communauté internationale. Hein. On est dans un mécanisme onusien, donc 193 euh, États membres participent à l'EPU, mais c'est ces 193 membres qui vont décider de, ce que, de, ce, ce, de la forme euh, de l'EPU. Donc qui pilote l'EPU je vais, vous, je vais vous prendre quand même un, un exemple intéressant, surtout euh, au vu de, de l'actualité. Le Togo n'a pas seulement reçu des recommandations, mais le Togo fait également des recommandations à l'endroit des autres pays. Cela veut dire que le Togo évalue également les autres pays. Tout à fait. C'est un mécanisme universel où tous les États, petits ou grands, ont le même poids politique et peuvent émettre des, des recommandations à l'endroit des autres États. Et je vais prendre un exemple très simple de, de, de, de, de, du Togo. Le Togo a fait aux États-Unis, il, il y a deux ans et demi de cela, une recommandation demandant aux États-Unis de travailler sur la question de la discrimination raciale. Alors là aussi, on peut se demander quelle est la volonté politique du gouvernement américain de travailler sur, sur cette question-là. Heureusement, aux États-Unis, on a la chance d'avoir une société civile extrêmement active qui s'est saisie de cette recommandation pour essayer de faire avancer les choses. Mais là aussi, je pense qu'on peut tous regretter euh, que les, les, les avancées sont relativement limitées euh, chez, chez, chez ce grand pays. Euh, mais sans la société civile, cette question-là ne serait pas abordée. Et que ce soit aux États-Unis ou que ce soit au Togo, on a besoin d'une société civile qui vraiment ait envie de s'impliquer et, euh, et euh, d'accompagner le gouvernement dans le défi des, de l'amélioration des droits humains. Alors aujourd'hui, comment est-ce qu'elle s'y prend, la société civile, pour pouvoir jouer ce rôle euh, sans toutefois être taxé de pro-pouvoir ou pro-opposition Alors ça c'est un problème qu'on rencontre absolument dans tous les pays, hein. bien sûr. Le rôle de la société civile c'est d'être en dehors de la politique. Lorsque la société civile s'implique dans la politique, elle revêt une casquette différente. Et euh, la séparation doit être très claire. Soit on est dans la société civile, soit on est dans le monde politique. On ne peut pas avoir les deux, euh, les deux casquettes. Parce qu'on ne peut pas être juge et parti en même temps. La société civile togolaise, euh, euh, que j'ai eu euh, euh, l'honneur de fréquenter euh, durant euh, ces derniers jours, a envie de réfléchir sur comment, un, elle peut s'organiser, parce que si l'on travaille dans son coin dans le monde de l'EPU, on n'arrive pas à obtenir de résultats, donc c'est pour ça qu'on avait, euh, avait une cinquantaine d'ONG qui étaient là pour discuter euh, des, euh, des questions de droits humains, donc comment est-ce que l'on crée une, une, une coalition autour de l'EPU Il a été décidé à l'issue de ces euh, trois jours de travaux, de créer un groupe euh, de, de suivi euh, pour, pour le PE. Donc ces 50 ONG ont adopté par acclamation la volonté de, de, de travailler en réseau. Euh, et puis le deuxième élément, bien sûr, qui, euh, qui reste euh, euh, le plus important, c'est concrètement, qu'est-ce que l'on fait pour euh, euh, accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre des recommandations. Comment est-ce qu'on veut que ces recommandations soient mises en œuvre Comment est-ce que nous, ONG, on va soutenir, euh, le, le, accompagner le gouvernement euh, dans ses efforts alors, au-delà de l'examen périodique universel et ses recommandations qui ne sont pas contraignantes, un auditeur l'a regretté euh, et les explications ont été données par vous et Josiane Nyandé. Alors, à côté, est-ce qu'il ne faudrait pas un autre mécanisme qui permette véritablement euh, de limiter l'impunité en ce qui concerne les violations des droits de l'homme nous en avons certains, euh, tels que la Cour pénale internationale, euh, qui est euh, à ce jour le mécanisme le plus abouti. On peut regretter qu'il ne soit pas suffisamment abouti. Je pense qu'il faut être très clair là-dessus. Il y a beaucoup d'améliorations à apporter à la Cour pénale internationale, mais toutefois, euh, c'est aujourd'hui le, le meilleur outil que l'on ait pour, euh, pour, euh, pour combattre l'impunité au niveau international. Ce n'est pas le seul, mais c'est certainement euh, aujourd'hui le, le, le plus abouti. On peut, on peut regretter qu'on n'ait pas un mécanisme euh, qui soit identique dans, dans l'examen périodique universel. Mon organisation travaille maintenant depuis des années pour, pour se doter d'un mécanisme un peu plus contraignant. Euh, malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de résultats, il faut être honnête. Euh, mais euh, c'est vrai qu'au niveau international, il y a différentes initiatives. Je pense qu'il faut euh, avoir, être très précautionneux là-dessus. Ce n'est pas en rajoutant des organisations dans tous les sens qu'on arrivera à mettre, à mettre fin à, à, à l'impunité. On a déjà aujourd'hui un système international avec des institutions euh, qui, euh, qui correspondent à des, à des standards voulus depuis, euh, depuis euh, plus d'un demi-siècle. Euh, il faut les renforcer. Il faut travailler avec ce qui existe. Alors, Josiane Niandey, aujourd'hui, de 2011 à, à ce jour, euh, quelles sont les avancées concrètes que vous avez pu identifier qui ont été rendues possibles, euh, notamment grâce à une contribution au passage à l'examen périodique universel Au passage, les contributions, je parlais tantôt de, la, de la question de torture donc qui est assez importante, l'incrimination de la torture euh, la reconnaissance de l'impresibilité du crime de torture c'est quand même euh, a, a, assez important assez important parce que nous avons le Togo a connu euh, une période où il y a eu des actes de torture et que il n'y avait pas de test pour incriminer les auteurs. Donc, c'est quand même assez grave que des auteurs de, de torture ne soient pas euh, punis ou qu'il n'y ait pas d'imprescribilité, ou au bout de 10 ans, le gars, il peut se la couler tous après avoir torturé. Euh, Permettez-moi cette expression à toi. Donc tout Une cela a été permis, euh, a été oui. rendu possible, euh, notamment avec l'adoption d'un nouveau code pénal. Euh, Justement, incriminant euh, euh, la, la, la torture. Donc sur les questions des femmes, euh, le, le nouveau code de, des personnes de la famille, même dans le nouveau code pénal, le fait qu'on incriminé les violences faites aux femmes, les violences conjugales, on est défini dans le code euh, les violences conjugales, ce qu'on considère comme violence conjugale, les sanctions euh, qu'on qu a prévues. Donc, contre cette violence aujourd'hui, c'est quand même assez important sur les groupes vulnérables, l'inclusion, l'intégration des personnes handicapées. Donc, c'est des, des, des évolutions qu'on peut citer sur les, les, les conditions de détention, sur la question de la surpopulation carcérale. Nous avons notamment parlé de la prison civile de Palimé, même si elle ne résout pas tous les problèmes. C'est quand même quelque chose, elle a permis quand même de désengorger d'une partie... La, la prison civile de Lomé c'est un début et nous encourageons le gouvernement fait, à faire euh, euh, davantage sur euh, ces, ces, ces différentes de, de questions. Maintenant euh, ceci dit, il y a d'autres évolutions aussi mais pas aussi euh, importante que celle que dont je viens. Je, je, je viens de parler. Euh, de, de parler. Donc, mais des défis demeurent. Des défis demeurent et, et nous, euh, euh, on, on doit pouvoir dire oui, le gouvernement a fait des choses, mais on ne va pas rester sur cette logique de dire oui, le gouvernement a fait des choses, même s'il y a encore des défis. Il faut toujours le soulever. Le rôle de la société civile, elle est super, euh, il est super important dans, dans ce processus. Donc, euh, quand je parlais tout à l'heure de, de la précession, les rapports alternatifs, c'est important que ces rapports se fassent parce que, à, à, à l'EPU, c'est des diplomates qui viennent se faire des recommandations. Donc, du coup, euh, c'est des États entre eux, on ne veut pas heurter l'autre et tout. Donc, c'est pour ça qu'il est nécessaire qu'il y ait cette précession-là que les ONG aillent suggérer des, des recommandations pertinentes selon les défis qu'il y a dans le pays pour que ces recommandations soient relayées. Et la plupart des recommandations formulées, notamment ont été relayées de par les rapports alternatifs produits par la société civile. Nous au, Canis, nous, au CACIT, nous avons vu des recommandations que nous avions euh, formulées, notamment sur les questions de torture dont je viens de parler, qui ont été prises en compte et nous étions ravis. Et même les, les nouvelles recommandations que nous, avions, nous avons formulées ont été également pris en compte. Sur la définition même de la torture dans le code pénal, euh, ça a été rectifié à juste avant, avant euh, l'examen. Donc nous avons souligné cela, nous avons mis ça dans les, les rapports, et ça a été rectifié même avant que l'État n'arrive euh, à, à Genève euh, dans le cadre de la session, parce qu'ils savent que quand ils vont arriver, cette question va être soumise, la recommandation va arriver. Donc, et plein d'autres recommandations formulées entre autres par Amnesty International, qui avait une coalition qui euh, a, a, a fait le rapport alternatif et qui a participé à la précession, au LUTET, qui travaille sur le droit des enfants, Floraison, qui travaille sur les, les, les DESP, les droits économiques, sociaux, culturels, cancielle. Africa Conseil qui travaille sur les questions de LGBT, euh, même le rapport de la Commission nationale des droits de l'homme, se retrouvaient tous à, à cette précession-là. Et c'est avec plaisir de voir que les recommandations formulées ont été reprises, par les États. Maintenant, le processus de, de mise en œuvre, il faut un suivi régulier, un suivi efficace. Et, euh, Vignoli, euh, Monsieur Vignoli le disait tout à l'heure, euh, aux États-Unis, la société civile, elle est efficace. C'est pour ça que certaines recommandations ont été mises en œuvre. Donc, de la même manière que nous avons été efficaces sur les questions de torture, il faut qu'on le soit sur les questions de l'impunité et sur d'autres questions encore. Alors, avec votre regard plus ou moins loin et proche, euh que, que trouvez-vous à redire par rapport à la situation des droits de l'homme, les améliorations que le Togo a connues depuis euh, son premier passage à l'examen périodique universel Alors, ce n'est pas mon rôle, euh, je ne suis pas un expert sur, sur la question des droits humains au Togo, je, je, je m'occupe surtout du mécanisme et je me nourris euh, des, euh, des, des ONG togolaises des, euh, des est... différents rapports qui vous parlent. – Et des différents rapports, mais je suis un facilitateur. Euh, mon organisation va, va, va essayer d'expliquer euh, ce qu'est l'examen périodique universel à tous les acteurs, puisque nous travaillons aussi bien avec les institutions que les professeurs d'université, que les ONG euh, ou que les, les gouvernements. Je, je voulais juste rebondir sur, sur une chose à laquelle j'ai euh, pensé en écoutant Mme Nyandé. C'est la Suisse par exemple, mon pays, qu'on présente toujours comme, un, comme un, le sanctuaire des, des droits humains, de la réalisation des droits humains, n'a pas la, la criminalisation de la torture dans son code pénal, n'a pas non plus de, de, de commission nationale de droits humains. Donc c'est des questions qui, qui commencent à être débattues aujourd'hui grâce à, à l'examen périodique universel dans, dans, dans mon pays d'origine. Et comme vous le voyez, on est dans, dans la question des droits humains. Donc on est toujours, nous, société civile, bien sûr, on aimerait que ça change demain. On est révolté par, par les, les violations de, de, de droits humains qu'on peut voir. Lorsque je me promène dans les rues de Lomé, il y a certains quartiers, je suis, je suis révolté de voir, de voir ce type de, de pauvreté. Mais dans l'examen périodique universel, on a par exemple plusieurs recommandations qui font trait à la pauvreté. Donc l'objectif est évidemment de travailler sur la pauvreté, mais la, le, la question de la pauvreté est, est une question extrêmement complexe. Comment est-ce qu'on y fait fin On est tous révoltés, toute personne qui a un cœur et qui voit des gens pauvres est révoltée, mais comment est-ce qu'on y met fin concrètement Donc il s'agit euh, dans les droits humains d'essayer de planifier sur, euh, sur, euh, sur le long terme de mettre fin évidemment à la pauvreté, et dans le court terme, de trouver des solutions immédiates pour, pour, pour la vie de tous les jours des, des Togolais. Alors parlons des LGBT, les LGBT ce sont les, les, les, les homosexuels, les transsexuels et autres, euh, c'est une question qui divise euh, l'Occident et l'Afrique surtout, euh, parce que chaque continent a ses cultures, et le président de la République, Ford, est devant les Nations Unies a mar martelé euh, la volonté du Togo de ne pas aller, du moins pour l'instant, vers ce genre de, de droit. Est-ce que ce genre de, de, de droit constitue également des obligations On sait, c'est vrai que les recommandations de l'EPU ne sont pas contraignantes, mais à partir du moment où on en parle, est-ce que le Togo est obligé à un moment ou à un autre de s'y plier, Josiane Nandé non, euh, euh, comme on l'a dit, les recommandations c'est des recommandations donc euh, euh, les, les, les, les états s'il y a la volonté euh, peuvent s'y plier mais comme, euh, comme euh, vous venez de le dire sur la question de l'homosexualité euh, l'Afrique, la, la, la, le, les pays africains le Togo il est clair parce que c'est des actes considérés comme des actes contre nature dans, dans, nos, dans nos pays euh, on, on, on est foncière, la, la, la, la société euh, est, est foncièrement contre donc ces, ces pratiques-là, donc du coup, euh, le gouvernement, il a noté cette recommandation en 2011. Cette année, ils l'ont encore noté parce ah, qu'ils oui. veulent pas euh, travailler euh, là-dessus. Maintenant, en tant que défenseur des droits de, de l'homme, ce que je peux dire, c'est que euh, une personne qui a ses orientations sexuelles euh, ne devrait pas peut-être dans la rue être violentée, être tabassée ou être euh, euh, mis en prison, comme le fait certains États pour pour cela. Dans certains États, on les on les frappe, on les met à mort carrément pour cela, parce que c'est des êtres humains quand même. Mais si la législation du pays dit qu'on ne le reconnaît pas officiellement, ben que ces personnes ne s'affichent pas, parce qu'ils tomberont sous le coup de la loi quand même. Donc il faut respecter la loi, mais quand même, c'est des êtres humains qui ont des droits, on ne va pas se mettre à, à les, à, à les violenter parce qu'ils ont une orientation sexuelle. Bon, ça, maintenant, reste, euh, ça reste un débat social et culturel. Oui, parce ça reste que un débat social en, en, en, parce que. En même temps, si l'orientation sexuelle est l'homosexualité, un autre qui dit que son orientation c'est le vol, en même temps lui, il est puni, il euh, y, a, y a problème. Mm. Oui, il y a toutes ces questions qu'il faudra euh, régler, mais c'est sur la question de, de l'homosexualité. Euh, L'Afrique n'est pas prête de se plier. C'est vrai qu'il y a certains États qui ont quand même reconnu, mais euh, oui, c'est quand même assez euh, délicat. Sur, sur, sur ce point-là, sur, euh, sur point euh, euh, effectivement, il y a quand même certains pays africains qui ont décriminalisé l'homosexualité. Sans toutefois l'accepter en tant que tel. Tout à fait, mais il n'est pas question, euh, il n'a jamais été question de créer de nouveaux droits. C'est euh, des citoyens à part entière euh, qui ont les mêmes droits que les autres. Donc il n'a jamais, jamais, je, je précise ici, euh, été question de, de, de créer de nouveaux droits. Les Seychelles, euh, cette année, ont décidé de décriminaliser les relations homosexuelles. En plus, euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est en raison de l'examen périodique universel. Alors oui c'est un mécanisme volontaire, mais certains pays ont commencé à se poser la question est-ce que vraiment je dois me lancer dans la discrimination d'une certaine partie de, de, de la population et ont fait le choix de dire non. Donc il pas, ce n'est pas mon rôle de, de, de prendre position sur, sur telle ou telle oui. thématique, seulement euh, j'observe... Nous de la fin de cette émission, allez-y. Seulement j'observe euh, que, que le débat de la peine de mort aussi divise le monde, mais année après année, de plus en plus d'États font le choix de, de, de, de mettre fin à la peine de mort. Et il y en a qui veulent la faire revenir, comme la Turquie <rire> par exemple. Alors euh, nous sommes à la fin de cette émission, Josiane Nandé, quel serait votre mot de la fin euh, Mon mot de la fin, c'est davantage de dire oui, que nous avons un rôle à jouer, euh, que ce soit les médias, que ce soit la société civile pour la mise en œuvre des recommandations euh, de l'EPU. Donc chacun euh, doit, doit pouvoir jouer son rôle au, au sortir de, de cet atelier qui a, qui a rassemblé ces et essais venus de, de toute l'étendue du territoire. Ce que nous espérons, c'est qu'il y ait vraiment cette synergie qui a été créée, puisse travailler effectivement à ce que nous puissions avoir plus de recommandations mises en œuvre au, à, la, à la prochaine session de l'examen périodique universel. Votre mot de la fin, Jean-Claude Moi, bon, Il sera simplement euh, de, de, de remercier euh, les différents partenaires qu'on a pu avoir, euh, que ce soit évidemment le CACIT avec qui j'ai l'honneur d'être aujourd'hui euh, dans cette radio, mais aussi Amnesty International Togo, et aussi le grand professionnalisme affiché par euh, Monsieur le ministre de la Justice et garde des Sceaux, mais aussi sa secrétaire euh, d'État aux droits de l'homme, Madame Polo. Nous vous disons merci Jean-Claude Vignoli, je rappelle que vous êtes le directeur de l'UPR Info, une ONG euh, suisse qui œuvre pour la mise en œuvre des droits de l'homme. Euh, Josiane Nyandé du CACIT, nous vous disons également merci d'avoir accepté notre invitation. Ce débat ainsi s'achève, merci à vous auditeurs de l'avoir suivi. Stan Teko était à la mise en onde. je suis Antoine Afanou, dans quelques instants les avis est communiqué. nous vous souhaitons une excellente suite de nos programmes.